Dis-moi, est tu cachais ça doit Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et... Où papa ou papa ou Ute papa ou Ute Où t'es papa t'es ou papa ou Ute papa ou Ute Où t'es ou t'es ou crois ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus, un jour l'autre on sera tous papa, et d'un jour à l'autre on aura disparu, serons-nous détestables, serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Hein. Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout à hérité, es, c'est ça. Faut le succès de son pouce ou quoi Dites-nous, c'est caché, ça doit faire au moins mille fois comme un hein. nos doigts. Et où t'es, papa, où t'es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 c'est ce qui ne va pas Un sacré papa Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins Mille fois que j'ai compté mes doigts Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler C'est ce qui ne va pas Un sacré papa Dis-moi où tu caché, ça doit faire au moins fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? papa? Où t'es? papa? Où papa? Où t'es? Où t'es? papa? Où t'es?